Je m'appelle Maxime Deron, je suis auteur-illustrateur de livres pour la jeunesse depuis maintenant une dizaine d'années. Et, euh, et voilà, et donc j'ai fait une dizaine de livres depuis dix ans. Avant de faire de la littérature jeunesse, j'ai fait de la philosophie. J'étais à l'université Bordeaux 3. Et puis, euh, et puis voilà, euh, j'ai fait un tournant et je me, je me suis lancé dans la littérature jeunesse. J'ai rencontré en fait, des auteurs euh, et des illustrateurs jeunesse dont euh, Régis Lejon, euh, Henri Meunier, euh, Alfred, Richard, qui, qui m'ont invité en fait, à aller dans leur atelier qui s'appelait Flamborneuf à l'époque à Bordeaux et euh, donc voilà, en les rencontrant, en partageant leur quotidien en fait, ça m'a donné envie de, de moi-même voilà, me lancer, faire des histoires et voilà, c'est comme ça que je suis arrivé à la littérature jeunesse. Avant, j'écrivais, euh, avant tout euh, les histoires, et puis ensuite j'essaie de les illustrer. Et maintenant, depuis quelques temps, en fait, euh, ça vient ensemble. C'est-à-dire que j'écris et je dessine en même temps. Donc, bah, l'un va me, va me forcer à continuer l'autre. Enfin, il n'y a plus, il plus vraiment de distinction entre les deux. C'est-à-dire que le récit, j'ai les images, je les dessine. En les dessinant, j'enlève le texte. En faisant du texte, j'enlève du dessin. Voilà, j'ai pas une, euh, j'ai pas un synopsis euh, comme au cinéma où, voilà, on fait, on fait les cases, etc. Là, je me, la, je me laisse depuis euh, plusieurs années. Là, je, je me laisse vraiment, je, je laisse l'écriture et le dessin, euh, voilà. Ce, se mettre ensemble et euh, se créer ensemble. En fait. Je crée les deux vraiment euh, en même temps. Ce qui n'était pas, pas le cas au début. Au début, j'avais vraiment besoin du texte pour me rassurer. Et ensuite, j'avais besoin d'illustrer le texte. Donc euh, là, il y a quelque chose voilà, qui, qui s'est un peu retourné. Donc, euh, je suis plus vraiment euh, illustrateur. En fait, j'illustre plus euh, mes textes. Mais euh, voilà, c'est en illustrant que c'est en enfin, dessinant que, que, que je trouve des idées, d'autres idées, que, que, que j'allonge le texte, que, que, que je crée en fait. Les, les deux vont ensemble. On a tous des, des, des auteurs et des sources d'inspiration. Moi, euh, ouais, il y a un auteur vraiment que, que j'apprécie tout particulièrement, c'est Mario Ramos, euh, qui, euh, voilà, qui, est, qui est parti il y a quelques années. Mais pour moi, c'est voilà, un auteur, euh, il, il fait des choses très simples. Et en même temps très profonde. Et moi c'est un peu ce vers quoi euh, j'aimerais aller, c'est euh, faire des choses très très simples, mais, euh, mais, mais en fait c'est très difficile de faire des choses simples. On a l'impression que la littérature jeunesse c'est quelque chose de, voilà, de, de facile à faire, de raconter des histoires, mais en fait plus on est simple, et je dis ça aussi parce que j'ai fait de la philosophie, mais je me rends compte que, que la simplicité en fait c'est le plus dur c'est-à-dire qu'il faut vraiment euh, élaguer au maximum, enlever au maximum et garder en fait l'idée et la chose la plus, euh, la plus simple la plus, la plus légère possible mais tout en gardant aussi euh, bah, de la profondeur et, euh, et ça en fait, euh, Mario Ramos y arrive euh, extrêmement bien parce qu'il y a toujours voilà, une petite histoire euh, toute simple et en même temps derrière si on y réfléchit, il y a toujours des grands thèmes il aborde, alors il y a quelque chose aussi euh, voilà, euh, de la politique aussi euh, qui, qui l'occupe mais mais il arrive toujours à voilà, avoir un fil très simple et puis hop ça nous, on se pose des questions en, en, en lisant ses textes ou en, avec ses chutes etc et moi voilà c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup alors et bon je dis Mario Ramos mais il y en a des tas d'autres aussi hein. j'adore Bon, c'est un, un peu difficile hein, de répondre à ça, c'est comme, comme si on vous demande un film préféré ou, euh, ou une musique, mais euh, moi je, je, je regarde un peu tout, mais c'est vrai que j'ai des grands, des grands auteurs qui, qui m'influencent, il y a Ungerer aussi euh, dans, dans ce style, mais voilà, c'est des gens qui, qui, qui vont à l'essentiel et, euh, et c'est le plus dur en fait, d'être simple et d'aller à l'essentiel. Donc moi c'est ça vraiment qui me motive et c'est ce vers quoi j'aimerais tendre et arriver quoi. Alors, le livre des secrets de mon dinosaure préféré, c'est vrai que c'est un mix, en fait, il y a du documentaire, il y a de la BD, il y a de l'humour, et euh, en fait, euh, moi j'essaie dans, dans, dans ces livres là c'est un truc, en fait, j'essaie je, de, de me rappeler le plaisir que j'avais, en fait, à, à, à lire des livres sur les dinosaures quand j'étais petit. Et ce plaisir-là, en fait, il est lié à plusieurs choses, c'est-à-dire qu'il y a la découverte vraiment scientifique, il y, a, il y a les images, il y a l'imagination, et en fait, la, la, la science paléontologique, c'est une, une science de l'imagination. C'est-à-dire que les dinosaures, c'est enfin, sans fin, c'est-à-dire qu'on n'a que des fossiles, et puis on fait des images, alors il y a même des films, on fait, on fait plein de choses. Et en fait, moi, j'avais vraiment envie euh, bah, de m'amuser et euh, de, de faire apprendre aux enfants des choses en s'amusant. Et en retrouvant aussi le plaisir que j'avais voilà, quand j'étais petit euh, avec les dinosaures. cette espèce de collection qu'on a dans la tête, de savoir tous les noms. Enfin, moi, je vais dans les écoles, il y a encore plein d'enfants qui, qui en connaissent plus que moi euh, sur les dinosaures. C'est-à-dire qu'ils lisent des encyclopédies, ils connaissent tous les noms, toutes les formes, toutes les tailles. Et, euh, et ce plaisir là après on le perd c'est à dire qu'on voilà, grandit puis on l'oublie quelque part presque moi je l'avais oublié j'avais oublié euh, c'est cette espèce de, de fascination que j'avais pour les dinosaures et puis, puis euh, voilà en replongeant dedans en, en me rappelant les choses en redessinant les dinosaures je me suis rappelé en fait tout, tout ce plaisir que j'avais tout, tout toute cette fascination que j'avais pour le ce monde disparu. En plus, il y a quelque chose voilà qui est qui est, qui est qui est mystérieux sur comment ils ont disparu, pourquoi ils sont plus là, comment ils vivaient. Et voilà donc. Euh, alors j'ai mixé effectivement euh, l'illustration, le documentaire et la BD. Bon, c'est un peu tout parce que euh, c'est c'est un peu tout toutes les endroits auxquels euh, euh, j'ai évolué moi dans, dans, dans ma vie. Et voilà, j'ai fait une espèce de mix. Avec de l'humour et avec du plaisir. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, ce, ce, ce, ce, ce livre fonctionne très bien parce que en fait, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et quand on prend beaucoup de plaisir à faire un livre, en fait, on, le, on transmet ça euh, très facilement. Quoi. -à que, et, me, et même, parce que je me suis documenté, il y a des choses un peu ennuyeuses, et même dans, dans la documentation, enfin, de me rappeler, ça m'a donné tellement de plaisir que, que je pense que le livre, je, je, je, je transmets ce plaisir. Et, euh, et les enfants, voilà, ils, ils, ils adorent ça. Quoi. Donc, euh, donc voilà, pour l'histoire de ce livre, c'est vraiment une genèse euh, un, peu, un peu diverse, mais, euh, mais c'est surtout essayer de se, de se rappeler du sérieux et du plaisir qu'on avait aussi euh, enfant. Quoi. Enfin, c'est Nietzsche qui dit ça, hein, retrouver le, le, le plaisir qu'on avait, le sérieux qu'on avait quand on jouait enfant. Mais il y a aussi ça dans, la littérature, dans, enfin dans ce livre, j'essaie de retrouver le sérieux, mais aussi le plaisir voilà, quand on était enfant. Euh, avec les dinosaures. Comment le lion est devenu roi, c'est presque l'opposé d'un trésor lourd à au niveau de, de, de la forme de l'écriture. Mais dans le fond, c'est vrai qu'il y, y a une ligne directrice, c'est le conte j'adore le conte euh, mais j'adore les histoires alors la forme du conte elle, elle est intéressante mais euh, dans comment le lion est, de est devenu roi euh, j'ai essayé euh, d'être plus incisif plus bref par rapport à, à un trésor lourd à où là c'est vraiment une, une nouvelle euh, très écrite euh, qui, est, qui est illustrée. alors que dans comment le lion est devenu roi j'ai j'ai essayé d'être il y a une forme presque plus théâtrale en fait d'ailleurs les, les ombres sont noires il euh, y, y a beaucoup de blanc, il y a beaucoup d'espace aussi, et j'ai voulu vraiment aller euh, ouvrir en fait, l'espace de l'imagination. Au fond, euh, alors ça, je ne sais pas, hein, euh, mais comment le lion est devenu roi, euh, je crois que l'idée du conte, c'est un, un conte un peu désopilant, un peu euh, humoristique, un peu fou, une aventure, mais quelque part, comment le lion est devenu roi, c'est par le conte justement que le lion est devenu roi. C'est par les histoires. Alors le conte, c'est encore différent, parce qu'il y a quelque chose d'oral dans, dans le conte, mais c'est par les histoires, parce que le conte on peut aussi l'écrire maintenant, mais c'est par les histoires que le lion est devenu roi. Et en fait, tout, tout, euh, tout le livre est, est basé là-dessus, c'est-à-dire que c'est ces deux oiseaux un peu fous qui, qui partent à l'aventure, et l'idée c'est presque que le, le lecteur oublie le sujet du, du livre, qui est Comment le lion est devenu roi, partent à l'aventure avec les oiseaux. Ils ne savent pas pourquoi, ils ne savent pas comment, mais euh, j'ai envie que l'enfant, enfin, c'était l'idée, que l'enfant suive voilà, le, le, le déroulement du récit, oublie presque la question, et qu'à la fin, en fait, on se retrouve à se dire Mais en fait, comment le lion est devenu roi C'est tout, tout le récit qui fait que le lion est devenu roi. Ce n'est pas juste la fin, parce qu'il y, y a une espèce de fin, voilà un peu euh, retournement, mais, donc on se dit, oui, le lion est devenu roi par, par le retournement final, mais en fait, non, le lion est devenu roi parce qu'il euh, qu y a le, le conte, parce qu'il y a le récit, parce qu'il y a la littérature, parce qu'il y a les histoires. Et en fait, c'est les histoires qui font que le lion, en fait, est devenu roi, parce que le lion, c'est un animal sauvage qui est dans la savane, il n'est absolument pas roi de la savane, c'est nous qui l'avons fait roi. Pourquoi on l'a fait roi Mais quelque part aussi pour construire des histoires. Et moi, j'ai envie de mettre ce, ce, ce texte-là voilà, dans... Dans, dans la continuité, dans cette continuité-là, de dire ben, en fait le lion est devenu roi parce qu'on raconte des histoires sur le lion, et c'est parce que nous, les hommes, qui racontons des histoires ou qui faisons des contes, alors qu'ils soient africains, qu'ils soient européens, qu'ils soient, c'est en racontant des histoires, en créant des contes, qu'on ben, crée en fait des rois, on crée des, de l'imagination, on crée des merveilles. quoi. Donc le lion, voilà, l'histoire a l'air simple comme ça quand on la lit, mais en fait, si on y réfléchit bien, euh, c'est tout le livre qui explique pourquoi le lion est devenu roi. C'est pas juste la fin, c'est pas juste un retournement. C'est euh, voilà, l'aventure, c'est l'histoire, c'est l'imagination, c'est tout ça à la fois qui, qui, qui fait que le lion est devenu roi. Et, euh, et quelque part, euh, voilà, c'est ce que j'ai voulu dire en filigrane dans, dans, dans mon livre. Tout en tout en gardant une forme voilà, très très humoriste très humoristique très drôle euh, très légère mais euh, quelque part derrière il y, y a aussi ça et de, de de mettre des ombres comme ça très noires et euh, de, de, de théâtraliser en fait euh, l'illustration et presque le, le conte et bien pour moi c'était une manière de dire ça aussi de dire ben voilà on reste dans l'histoire mais on, on va oublier qu'on est dans l'histoire parce qu'on va partir avec les, avec les personnages mais euh, dans la forme en fait on, on, on reste dans le théâtre on reste dans, dans le récit quoi et il euh, euh, faut que le lecteur. Alors il y a l'enfant peut-être qui comprend pas tout ça, mais le lecteur adulte qui le lit lui ou qui le lit à l'enfant, il, il peut se rendre compte un peu de ça. J'ai un rapport à, à l'absurde dans, dans, dans plusieurs de, de mes livres, notamment c'était pour de faux et comment le lion est devenu roi. Ce rapport à l'absurde, en fait, euh, l'absurdité, elle est drôle. Enfin moi je trouve que l'absurdité c'est drôle. Après l'idée de la littérature c'est de prendre euh, les choses absurdes et, et d'en faire des des, des des choses réelles enfin de l'ancrer dans la réalité et de tirer en fait le, le quand on tire le fil de l'absurde c'est là où en fait on touche du doigt parfois des choses essentielles et c'est ce que j'ai fait je crois dans cette épreuve de faux c'est tirer quelque part euh, euh, un peu un, un peu d'absurde ou du paradoxe parce que l'absurdité en fait elle vient euh, l'absurdité, elle n'existe pas, euh, pas, euh, pas en soi. Elle vient de quelque chose. C'est-à-dire qu'elle elle marque l'esprit en se disant mais ça, c'est pas possible. C'est l'impossibilité. C'est une impossibilité en fait, l'absurdité. Et, et c'est quand on tire en fait dans une histoire l'impossibilité ou l'absurdité des, des, des choses, eh qu'on qu arrive à, à, à toucher, je crois, euh, des fois des, des, des choses essentielles. Et moi, j'aime bien quand je trouve qu'une situation absurde ou, euh, ou un thème absurde, en fait, je, je le mets pas de côté. Je me dis pas tiens, je vais passer à autre chose. C'est absurde. Je me dis « Ah, ça, c'est intéressant. On va essayer de voir euh, qu'est-ce qu'il y a derrière l'absurdité. Est-ce qu'il n'y a pas des tensions Est-ce qu'il n'y a pas des, des, des, des choses à, à creuser qui, qui, qui, qui vont développer mon histoire et justement lui donner de la profondeur ou quelque chose d'essentiel ?» Et donc, euh, en fait, je, je suis très attentif à ça. Je me dis « Dès que je trouve de l'absurdité, je me dis euh, il y a peut-être quelque chose d'intéressant. »